Bonsoir tout le monde. Voilà, je m'appelle Clotet Yenou, euh, fondateur de WebDay Foundation, cofondateur de Araka. Euh, nous sommes ici aujourd'hui euh, dans le cadre du projet Water for Life, Wali. Euh, C'est un projet euh, qui est axé sur trois choses, sur trois piliers. La formation avec le, ce que je peux appeler le transfert de connaissances, le transfert de technologies. Le deux, l'emploi et l'amélioration des conditions euh, économiques euh, en, en Afrique ou dans les pays du tiers-monde et au Cameroun en particulier. Et la troisième chose, la santé. Tout ça autour de ce qu'on appelle l'eau. Tout ce qu'on appelle l'eau comme euh, une denrée euh, difficilement accessible. Pourtant il y a de l'eau dans le sous-sol. Donc aujourd'hui nous sommes dans un point de, de, de, de test, euh, je dirais comme ça, euh, d'un des aspects du projet Wally qui consiste à la construction d'une système, euh, d'un système de captation d'eau de pluie. En fait pourquoi Parce que euh, le projet Wally en lui-même, à part la formation, vise donc à construire des, des, des, des systèmes d'eau. Euh, très moins cher pour les familles africaines chaque famille doit pouvoir avoir son système d'eau potable et pouvoir bénéficier de tout ce que peut leur offrir euh, l'eau alors il, il, nous arrivons dans des endroits où il n'y a, a pas possibilité de faire des forages euh, avec notre technique de perforation manuelle de ce fait nous essayons donc euh, d'exploiter comme vous pouvez voir une toiture nous essayons d'exploiter la toiture et la saison de pluie pour faire ce système de captation d'eau de pluie qui fera en sorte que pendant la saison sèche et aussi pendant la saison de pluie, euh, que les familles aient accès à cette eau. À cette Alors ça c'est ça c'est une citerne d'environ 6000 litres qui va permettre euh, à une famille de consommer en permanence pendant au moins un mois. Ça dépendra de combien de familles vivent dans cette maison. Mais aujourd'hui, c'est la phase du test parce qu'avec les, avec les, avec les étudiants de ce mois de preuve, nous sommes en train de faire l'expérimentation. Ils sont en train d'apprendre comment, comment monter ce, ce, ce, ce système. Ils sont en train d'apprendre directement. Dans la pratique, en fait. Quand on dit formation, c'est pas qu'ils se sont assis ou que, que nous nous sommes assis pour, pour, pour avoir des cours, pour prendre des cours, non. Les supports de cours sont là, les supports vidéo sont là. Mais le plus important, c'est ce qu'on est en train de faire, la pratique. Et beaucoup d'eux ont des, ont des profils ont des profils assez différents, assez variés, qu'ils mettent à contribution parce que c'est des discussions, on prend des décisions, on les, on, les, on les répartit en groupe et ils apprennent aussi à travailler en équipe. Ils apprennent à travailler en équipe, ils apprennent à, à, à se challenger, ils apprennent à confronter leurs idées avec les autres et à prendre une décision pour avancer. Donc là, on est pratiquement, je dirais, à deux tiers de la réalisation de ce, de ce, de ce système test de forage permettra comme je disais d'avoir 6000 litres d'eau et la semaine prochaine nous, nous commencerons par nous, nous commencerons avec le système avec la perforation manuelle ce matin nous sommes allés identifier euh, certains lieux où on pouvait faire facilement la perforation parce que cette perforation manuelle n'aime pas, pas les cailloux n'aime pas les grosses roches euh, donc si le relief n'est pas favorable à cela captation d'eau de pluie et voilà. Et nous avons l'eau dans la famille. Ce tube dans ce système est fondamental. C'est une pompe pompe manuellement construite ici même, qui permettra une fois l'eau dans le dans le fût dans le, dans la citerne, on la recouvre et la pompe manuelle on pompera l'eau ici qui sortira soit euh, dans, dans un seau ou alors on pourra installer un petit euh, un, un autre petit système avec robinet qui permettra alors de pomper l'eau chaque matin et après d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau potable. Alors, euh, nous sommes ici avec euh, notre partenaire euh, en, en Espagne, euh, l'ONG Abaca euh, Nous sommes avec euh, d'autres partenaires et nous avons ici dit qui, qui a décidé de venir sur place, faire cette expérimentation et contribuer lui-même. Vous voyez, il a les mains, nous avons les mains tout sales. Pour dire que nous ne sommes pas présidents dans les bureaux, nous sommes aussi sur le terrain et on travaille avec tous les participants. Je peux dire quelque chose à la caméra Bonsoir, nous sommes ici pour apprendre à la personne pour obtenir les vélos pour elle-même.